Alhamdullilah wa salatu wa salam ala rasulillah Mukay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ni ngelani de dilen ziyara bal aqta dilen balu aqdi ñaan yalla mbolu ñu jegal li ak il a été fait pour le monde. Il a été fait pour le monde. Il le monde. wa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 Je ne sais pas si je suis en train de faire de je ne sais pas si je suis de Ce n'est pas évident que les gens qui nous qui la Nous les Nous il y a des qui adam. ne adam. ne ne pas pas ne ne pas Yalla, tu bapom, tu rires à yop, moucha malko Adam. Fouvola, tu sais, tu es superior, tu es superior, tu courir, tu es superior, tu es superior, tu es tu tu dans tu nangulo sujot li nga xamne ma ko bind ya allah iblis lum tontu anna khayru minhu qalatni min nar wa qalat yo man ma adama parce que safara yo mom ya ko bind ci souf tax sax yo yalla jitu ci azal xam nga na man dig ma bind xamone nga na dig ma wax ma sujot adama ma bañ xamone nga dina man tax duma fi yo nga nek Adam et Adama Adam des jambes, niman. sont tous les mêmes, ils sont Quand Adam ba bisab yalla tay ken munuul fex ba ku bax nek ni ku bon nek nele adina bi yeb dajje nak adina bi yakuna dañi nax sen bop adina dara yak nit ñi ñoy yak sen bop waye dara yak adina ndax jant bi fim doon geené ba légui fa lay geené tangay bi fim doon tang ba légui mom lay tang ngalawli doon upp ba légui mu upp suuf ci doon saxal gaach ba quand les gens sont en train de cette à à Mmente, mo alors pas Ni de se faire. Ils ne sont pas en train de se de faire. pas de se de de on ne sait pas ne sait pas si on a un travail. On ne sait pas si on a un travail. On ne liggey liggey bi yok so Ame jaarou Deko diko takko dina la la si vous avez des problèmes, vous pouvez à des problèmes. Vous pouvez vous faire des problèmes. Vous pouvez vous faire des des problèmes mon petit vous donner un commentaire sur Facebook. Comment vous le commentaire Facebook. Je vais vous donner un commentaire sur Facebook. Vous voyez? Je vais vous donner un commentaire sur Facebook. Vous voyez? Je vais vous donner un commentaire sur Facebook. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez?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 bah ken mwen nu ku dindi da fò bòkutie ou yakal bobo bòkatake daflai art nyom nyom bun la begaye yakal bun la mané yakal bari na bari na am ay galankor nyakar na renjele ken ligé julien da am ay rap tafal nyoko molen sonal moya al alal molen tek molen tie mada adi nek ne ni nit ni di yoko nol la rabi di yoko ni nit ny ni di yoko nol la nit bon ni di yoko nol la rabi bon ni di yoko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 nous sommes avancés, nous sommes avancés, nous sommes amis, gens qui ont nous sommes amis, nous sommes nous sommes amis, nous sommes amis. Nous sommes nous sommes amis, de sommes nous sommes amis, nous sommes nous sommes amis, nous sommes nous sommes amis, nous sommes ko beure ñu daanu sangat sangat pour walu wërseug la am niveau internet radio nit relation et avant matières, radio, de faire un niveau, il vous que niveau qui est très important pour vous. Vous savez, vous vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous pas C'est vérifiable, je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 si vous avez des donc, adina bi nak nekna adina bo xamne adina bu jax solo sangat yoyu nak may wax amna ci yoyu waxana bako sangowé da ngay te da ngay te gemmi manana kenn mootula ciatu ci ko souf mu japp am alal khalis dang am da ngay dangai da ngay yokku amna ci yoxana bako sangowé ciat day denj sa yaram ba set wecci ci sa yaram nagn koy raxas bam set non lañuy raxasse ciat ci je ne sais temps. de temps. Je ne sais pas si vous de temps. ne sais pas si vous de temps. Je ne sais pas si vous de temps. Je ne de ne de temps. Je ne sais pas si vous de je mbosso temps le temps gratuitement mais on a dit que c'était de manœuvres, une de sont très importantes. On a de qui sont de choses parce que de de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 dans nos sangs sangs Sangu moins mais à calis on ne peut pas faire dans nos sangs notre toit, votre unique mytoie, quest de votre sang, vous avez fait quoi, quand vous avez fait dans nos le sang, votre unique, le sang, quand vous êtes sorti, vous avez fait quoi, vous avez le je veux dire, c'est que je veux dire que je me dire que dire je veux dire que je veux dire que je je veux dire que je veux dire que je je veux dire que je veux dire que je je je je je Commerce, il y a des commerçants. Il des a des Il y a des a des Il y a des Il y a des Il y Il y a des Logis l'ode amna nous tue nous tue nous tue nous tue nous tue nous tue nous tue moyen tue nous tue nous tue nous tue qui est le de, de, de, de la vie de la de la vie de de la vie de la de la vie de de c'est qu oui. ah, ce que je veux dire. Si vous voulez que je vous dise, vous voulez dise. Vous dise. que je vous dise. Te yalla je vous dise. Vous vous dise. Vous voulez que je vous moi moi taliba, ni y a des gens qui ont été très bien. Ils ont été très bien. Ils ont Ils ont été très bien. Ils ont été très bien. Ils ont été Ils ont été très bien. Ils ont été Ils ont Ils ont Ils ont Ils ont le Alhamdulillah, a dit que qui ont fait il a des gens qui ont fait des choses. Ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses. mu je suis allé au Sénégal. Je suis allé au Sénégal. Je suis Je suis allé Je au Sénégal. Sénégal. Je allé au Sénégal. de suis allé au au Sénégal. Je suis allé au Sénégal. Je suis allé au Sénégal. de suis allé au Sénégal. Je suis au Sénégal. Je suis allé au Sénégal. Je suis allé au Sénégal. Je suis allé au Sénégal. Je ne sais pas si vous ne nom. Je ne sais pas si ne Je mon nom. ni ken y'a pas si je de faire des choses. Je ne sais pas si je de de quand tu as dit que tu ne veux pas que tu te sois, tu ne veux pas que tu pas que tu te sois. Tu ne veux pas que tu te sois. Tu ne veux pas que tu te sois. Tu ne na ñaanal suñu mbop na ñaanal suñu mbok nañu sa amna ay secret yo xamne amna amna boko day amna boko day amna doto ko ci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 c'est ce que je veux dire. des gens qui vous ont am de des gens vous ont dit des gens vous ont des gens qui vous avez dit que vous avez des des le mouillon comme ça, il n'y a pas de souffle. Il n'y a pas de de non, non, non, non, non, de de ma c'est un Google Je dit, heure, pas as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as problème. Tu as un problème. Tu as un un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un pour Tu as un problème. Tu as un problème. cinq jours, un problème. comme le deux parties... Je vais découvrir ce je découvrir qu ce oui? que je vais faire. Je découvrir ce que je vais faire. Je vais découvrir je vais faire. Je je vais faire. Je découvrir je vais faire. Je vais découvrir je vais faire. Je vais découvrir les que je vais faire. Je pour je vais millions Je vais découvrir millions je découvrir ce que je vais faire. découvrir cinq millions je Sama ek... sa ça, mais on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. la mais On millions millions nous sommes tous Mais nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes les deux. Nous sommes tous les deux. Nous moi tous c'est ce que je veux dire. Je veux dire, je veux dire, je veux dire, je je la dire, je je le je Alhamdulillah est un homme. Il a fait qui Yalla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 c'est Day d'indirap est important. C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. C'est ce C'est ce qui est important. qui est important. C'est ce qui est important. C'est ce qui qui qui quand la digue ne fonctionne pas, moi, au sol, je ne Le plus Le Le ni comme Benji Gengou France, il n'y a pas a pas de pommes. Il n'y a pas de pommes. Il n'y a pas de pommes. Je ne des Mais ça, dépend sont pas là. pour ne pas amna sangat un may alal a été un alal may suis un homme qui a été a été un homme. Je suis un homme qui a été un homme. Je mom un homme am un les conséquences Nitni Il y a Dans conséquences. Il y a des conséquences. Il y ni des conséquences. Il des conséquences. a des conséquences. Il a des a des conséquences. Il y a a bo demé église ba dañuy so demé ci on so demé ci djulit ni dañuy suru malé secret mom mais de l'insoure de l'insoure de l'insoure de l'insoure de l'insoure de l'insoure de l'insoure de l'insoure de l'insoure de l'insoure de Nan de l'insoure de l'insoure de l'insoure de l'insoure de l'insoure de l'insoure de l'insoure de l'insoure de de l'insoure de l'insoure de l'insoure de l'insoure de l'insoure de l'insoure de l'insoure de l'insoure de l'insoure de le bon, le bon, le bon, le bon, le bon, le bon, le bon, le bon, le bon, le bon, di bon, le le bon, le c'est ce que je veux dire. Si je veux dire que je de dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux kula ci je veux dire que nit la dire que je veux dire que je veux dire que je veux de que ñima dimbalé bañ am ay dom mënuma la wax ñu tollu lima ko may moy a nek ci li ba yalla may ci ay secret yo xamné euh dañ ci nit ñi ñi am dom ben nit bam am dom lanké jëlé ci ay tiyaba mënoko wax kenn kenn ci ko suuf motax daléen ñaan daléen ñaanu ki nga xamné na ñaanal lan nit yalla ba ñaan nga nangou ba ko gis bopom ba diko ñaanal néko maang lay sante maang lay Bannir, bobu pouvez nous montrer comme nous tous. Vous pouvez que montrer comme nous tous. Vous pouvez nous montrer comme nous tous. Vous pouvez nous montrer comme nous tous. Vous pouvez la montrer comme nous tous. Vous pouvez nous Vous pouvez nous montrer comme nous 500 000, 300 000, il change. Il change. Il change. Il système Il change. Il change. Il change. Il change. Il change. Il change. nous change. Il les Il change. Il les Il change. Il les Il change. Il change. Il change. Il comptes, si vou vous a 000, 000, 000, des gens de ils sont en millions de 200, millions Ils sont Ils en train de se faire. Ils sont en de se faire. Ils en train de se faire. en train de se faire. Ils en train de se faire. Ils sont en train de milliard de se faire ce je la milliard. Quand tu milliard, ne est un de milliard, quand on est milliard, milliards.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 milliards, millions. Si vous des gens qui vous avez des gens qui plus 10. vous avez des gens qui sont à vous avez des gens qui sont vous avez des gens qui vous avez gens qui sont à l'air vous avez vous vous il y a, a, a millions million, qui dollars, millions y des gens. Mais pas de gens. pas de ne pas de gens. Il n'y a gens. Il n'y a pas de gens. Il n'y a gens. Il n'y a pas de gens. de gens. Il de gens. gens. pas gens. pas gens. pas il y a 100, 20, plus, Il y a 10. Il y a 10. Il y a 10. Il y plus a 10. Il y a 10. Il y a 10. Il y y a 10. Il y a 10. Il y y a a Dites-moi, dites-moi, dites-moi, dites-moi, dites de dites-moi, dites-moi, dites-moi, dites-moi, dites-moi, de moi dites-moi, dites-moi, dites-moi, dites-moi, dites-moi, dites-moi, dites-moi, dites-moi, dites-moi, dites-moi, dites il des Ils ont fait leur travail. Ils ont fait leur travail. Ils ont fait leur travail. Ils ont de leur travail. Ils il souffle, ça y a un souffle, il y a un souffle, il y a Il y a un souffle, il y Il je ne sais pas si vous avez fait a Vous avez fait l'air. Il y a l'air. Vous avez fait l'air. Vous avez fait l'air. Vous avez fait l'air.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 je vais vous dire ne nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous man ma, nous sommes là, nous sommes dit nous May là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous c'est un Vous pouvez Vous Vous pouvez Vous pouvez Vous faire Vous pouvez Vous pouvez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 je parle de biens, de